Je n'ai pas connu personnellement Édouard de Woodstock. Il vécut et mourut des années avant que j'existe, mais je connais son histoire. Fils aîné du roi d'Angleterre Édouard III, il prit part au début de la guerre aux côtés de son père. Il est dit qu'à la suite d'une bataille, il trahit l'esprit de chevalerie et fit massacrer tous les prisonniers français, incapables de payer la rançon. Ces traits impropres ne faisaient que noircir l'armure qu'il s'aimait. De Woodstock ne se laissa pas corrompre par les rumeurs pour porter haut les couleurs de sa famille. Qu'importe même le surnom qu'on lui avait donné, le Prince Noir. Envoyé en voyant Aquitaine, il mena des raids frénétiques dans la région afin d'endiguer la progression des troupes du roi de France et de semer la terreur chez ses ennemis. Mais récits le présente tantôt comme un guerrier invincible, tantôt comme un stratège chevronné. Mais ce que tous affirment, c'est qu'anglais, gallois ou Gascon répondaient fièrement à l'appel de sa baguette. Sa plus haute victoire fut la capture du roi Jean II de France lors de la bataille de Poitiers, qui coûta une partie des territoire du Valois à titre de rançon. Sa dernière campagne eut lieu en Espagne, où il mit en défaite les troupes de l'armée française dirigées par Bertrand du Guéclin, un de ses plus anciens adversaires, qu'il fit prisonnier. Mais touché par la dysenterie, il perdit ses capacités à commander et rentra en Angleterre pour y mourir, une année avant son père. Dans l'abbaye de Canterbury repose Édouard de Woodstock. Dans nos esprits vit la légende du Prince.